EDPuzzle est une plateforme en ligne gratuite qui permet de proposer à des élèves ou des étudiants des capsules vidéo accompagnées d'un questionnaire. Une petite précision, Puzzle est en anglais bien qu'il soit d'origine espagnole. Pour créer un compte sur EDPuzzle, vous devez cliquer sur le bouton Sign Up à l'accueil du site. Cette démarche sera identique pour un élève qui devra lui aussi procéder à la création de son compte. Choisissez donc Teachers. Plusieurs choix sont alors possibles. Utilisez un compte de Gmail, utilisez un compte Edmondo, ou créez simplement son compte. Ce que je vous propose de faire dans mon exemple, en cliquant sur First Name. Commençons par indiquer votre prénom, votre nom, un email valide, puis choisissez votre mot de passe. Votre compte est créé. Ensuite, vous allez devoir remplir différentes informations qui permettent à la plateforme de vous proposer des activités en lien avec votre enseignement et sans doute de faire quelques statistiques. Ici, vous devez indiquer votre type d'enseignement et votre établissement. Il est possible qu'un de vos collègues utilise déjà la plateforme. Vous pourrez échanger des activités si vous le souhaitez. Si votre établissement n'est pas listé, pas de souci. Vous pouvez l'ajouter à la base de données en indiquant le nom et sa localisation. Libre à vous de le faire sérieusement ou non. Votre compte professeur est créé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, suivre le tutoriel proposé, qui est plutôt bien fait. Pensez à valider votre compte en cliquant sur le lien que l'application vous a envoyé à votre adresse e-mail. Au départ, vous arrivez dans la partie recherche de l'application. Ici, vous pouvez trouver des vidéos sur différentes plateformes, YouTube, Vimeo, etc. Ou choisir des vidéos, ED des puzzles, toutes prêtes. Pas trop d'intérêt pour nous, car elles sont en anglais et ne correspondent souvent pas à nos attentes. La rubrique My Content, mon contenu, est pour le moment vide. Tout comme la rubrique My Classes, mes classes. Commençons justement par créer une classe. Cliquez sur Add Class et indiquez le nom de votre classe. Procéder ainsi autant de fois que nécessaire. Pour qu'un élève puisse s'inscrire dans votre classe, il faudra lui indiquer le code spécifique. Par message, email... Pour commencer, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez téléverser votre vidéo. Faire une recherche par mot-clé ou par nom dans une des chaînes proposées. Enfin, collez le lien de la vidéo. Vous voici dans l'éditeur. Ici, vous pouvez couper une partie de la vidéo, enregistrer votre voix sur la vidéo, ou bien déposer un commentaire ou une explication. Dans les deux cas, il faut autoriser l'application à accéder à votre micro. Enfin, vous pouvez accéder à la partie la plus intéressante, les quiz. Grâce à cette fonction, vous allez pouvoir poser des questions à vos élèves tout au long de la vidéo en cliquant sur le point d'interrogation. Le premier choix est une question ouverte. La correction de cette partie vous incombe pour tous les étudiants après le visionnage. La deuxième possibilité est un questionnement par QCM avec feedback. Exemple. On choisit quelle est la bonne réponse et le retour, le feedback, pour chaque proposition. Il est possible d'insérer une image, un lien ou même une écriture mathématique. Vous pouvez ajouter plusieurs questions au même endroit. Cliquez sur save, vérifier, puis continue. La vidéo reprend là où vous l'avez arrêté. Enfin, il est possible d'insérer un commentaire écrit à partir de ce menu. Pourquoi pas avant que les élèves ne répondent à des questions La sauvegarde est automatique, mais vous pouvez le faire également de votre côté. Enfin, en appuyant sur Finish, vous accédez à un menu important. Dans ce menu, vous pouvez choisir là où les classes concernées par votre vidéo. Vous pourrez aussi le faire plus tard. En dessous, on trouve... La possibilité d'empêcher les élèves de passer en avant une vidéo non vue. C'est très utile. Et enfin, des dates d'échéance. Début et fin de visionnage. Si vous choisissez une date de début différente de la date d'aujourd'hui, elle n'apparaîtra qu'à la date choisie. La date de fin vous permet de voir si un élève a dépassé le temps imparti. Remarque, il peut toujours la visionner, même en retard. Passons maintenant au suivi des résultats des élèves. En cliquant sur votre classe, vous arriverez sur cet écran. En cliquant sur « Progress », vous pouvez suivre les résultats de vos élèves. Pourcentage de réussite, date de visionnage. Vous pouvez avoir plus de détails en cliquant sur un de vos élèves. Vous pouvez même leur soumettre une remarque sur chaque question. Il est également possible de voir les pourcentages de réussite à vos questions, pour voir si telle ou telle notion a été comprise. À tout moment, vous pouvez exporter les résultats au format CSV. Pour le jour de notre atelier, il faudrait Créer un compte sur des puzzles et que vous ayez noté les identifiants. Créer une classe. Enfin, que vous sélectionniez une vidéo sur laquelle vous souhaiteriez travailler. Je vous dis à bientôt.